J'espère que vous êtes à ce Et vous pouvez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle compris des personnes parce que je n'ai pas de bien aujourd'hui les bien est sur le meilleur serveur faction du moment K-Faction les amis Et oui je ne rigole pas c'est vraiment le meilleur serveur euh, du moment D'ailleurs merci beaucoup les amis Pour euh, le week-end dernier Pour l'unclaim des AP Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les amis Vous le savez ça fait quelques jours que j'ai pas fait de live, pas de vidéo C'est que c'est bientôt mon année Avec mes amis, ma famille on essaie d'en profiter le max possible C'était l'anniversaire de ma mère le 8 février Donc aujourd'hui même Et hier soir on a un peu fêté Etc. Bref, on lui a acheté un petit cadeau avec mon petit frère Et puis c'était vraiment mignon, vraiment cool, gros voilà Et j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos, faire de live ou m'occuper du serveur cette journée-ci Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une grosse update Les amis, donc vous présentez toute l'update de qu'est-ce qu'on est en train de travailler, sur qu'est-ce qu'on va travailler, etc Donc, premièrement, il faut savoir que euh, cette semaine, euh, on a sorti une mise à jour Donc le 30 janvier, je crois, euh, le 30 janvier exactement, on a sorti une mise à jour Donc dans cette mise à jour, il y a eu des corrections au temple, des corrections euh, du slash... Euh, Slash récompense, des connexions sur la long sword, des corrections aussi sur euh le temple, et volcans, donc en gros on a juste rajouté les coordonnées, quand vous faites slash temple slash volcan vous avez les coordonnées maintenant, on a fait l'optimisation sur les spawns pour que ça fasse moins laguer le serveur, d'ailleurs c'est pour ça que le serveur lag plus euh, du tout donc le pvp est fuyé, etc, on est toujours à 20 TPS, le seul problème qu'on a eu euh, le week-end dernier, je crois qu'on en a encore, c'est des petites attaques de DDoS et des crashs de, euh, des gens qui déconnectent du serveur comme ça, donc ça on doit encore fixer ça, je suis vraiment désolé si vous êtes euh, kick comme ça, en combat, etc venez nous voir avec une preuve que vous avez été kick pour ça euh, lors euh, d'un combat d'un PvP, même chose si vous êtes kicked par un VIP ou quoi, on va essayer de vous rembourser le plus rapidement possible. Euh, correction d'un bug de duplication avec l'HDV, donc pour cette correction-là, euh, elle était corrigée. Mais ça l'a fait Donc, euh, rip. On a mis un nouveau plugin qui s'appelle AH. Pour l'instant, le temps qu'on réussisse à fixer correctement notre HDV. Tester notre HDV. Être sûr qu'il n'y ait pas de bug de duplication. Encore une fois. Avec l'HDV, la mailbox et les enchères. C'était les trois trucs qui y avait un problème avec. Ensuite, on a fait l'optimisation sur les jackpots. Euh, l'optimisation du serveur en général. Et on a corrigé d'autres bugs. Donc, euh, on nous a aussi corrigé un bug de duplication avec l'XP. Donc, il euh, y a eu un petit bug de duplication hier soir avec l'XP. C'est pour ça que vous voyez énormément de bouteilles d'XP. En fait, il y avait un petit bug. Euh, quelqu'un quelqu'un d'assez plutôt intelligent a trouvé quand vous faisiez euh, « slash bottle XP-200 euh, » par exemple. Euh, peu importe, comme vous voyez, vous voyez, vous voyez ça, me met des, euh, ça me donne des niveaux comme ça dans mon inventaire. Mais ça me donne une bouteille 2000 et quand je clique dessus, bon, c'est technologé maintenant. Mais par exemple, je fais ça, regardez, ça met énormément de niveaux. Ensuite, j'ai déjà fait « bottle XP-2000 euh, ». 200, et là, vous voyez, ça me fait une vraie bouteille, celle-ci, elle va marcher, vous voyez. C'est ça que les gens font, en fait, pour avoir euh, de l'XP, mais, mais, mais, mais, mais, ça va être corrigé euh, le plus tôt possible, en fait, dès que c'est fixe. Et de toute façon, si vous avez des bouteilles d'XP ou quoi, c'est juste de l'XP, quoi. C'est pas grave, ça va pas niquer l'économie énormément, c'est juste peut-être les gens qui vont se faire un peu d'argent avec les bouteilles que vous allez acheter, mais, mais, comme j'ai dit, les amis, rien n'est euh rien n'est foutu quoi, il n'y a pas juste un petit peu d'argent qui va distribuer, rien de plus, si vous êtes pris à faire le bug les amis, bien entendu c'est une exploitation de bug, donc vous allez être banni 7 jours du serveur et puis l'argent que vous allez vous avoir fait avec les bouteilles, etc va bien entendu réinitialiser, donc je vous conseille si vous avez des bouteilles, juste les slash poubelles ou les donner à un membre du staff pour être sûr que vous soyez pas sanctionné, bien entendu on peut tracer toutes les bouteilles les amis, on a juste à mettre un lore dessus pour ceux qui sont développeurs, vous savez qu'est-ce que c'est, vous mettez un lore, vous pouvez tracer tous les items que vous voulez, donc voilà, ça c'est les problèmes qu'on a eu cette semaine et on a aussi rajouté un truc vraiment stylé, c'est la nouvelle Epic Box, les amis. Donc la Epic Box, la Epic Box, c'est quoi C'est une box épique, donc c'est la meilleure des boxes qu'on a jamais créée sur toute la faction, sur toutes les servers réunies, que, que toutes les servers vous allez jamais avoir une box à meilleure qualité prix. Donc pour l'instant, la box n'a pas de prix, donc elle a aucun prix, les amis, mais vraiment aucun prix. Vous allez me dire dans les commentaires, les amis. 5 personnes vont être choisies, et il y aura 5 personnes qui vont me donner des prix. Donc vous devez donner un prix pour cette clé. En... Ça peut être en point boutique, en euros, peu importe. Mais il faut trouver un prix, qualité-prix à cette euh, clé-là. Les 5 commentaires que je trouve le plus euh, normal, je... ceux qui vont me dire genre 100 pb, bon, normal quoi. C'est sûr que ce ne sera pas 100 pb, les amis. Mais il faut qu'on trouve vraiment une, une qualité-prix, euh, et un bon prix pour que ce soit qualité-prix, offert garanti les amis vous comprenez donc je compte sur vous les cinq commentaires laissez votre pseudo aussi. les cinq commentaires je choisis cinq personnes pour se mériter une clé donc cette clé là ne sera pas disponible sur la boutique avant une semaine donc euh, avant une semaine elle sera pas disponible la seule façon de l'obtenir ça va être durant les événements etc il y a eu un petit giveaway de clés donc j'en ai donné 32 euh, lors de euh, le soir que je l'ai fait j'en ai donné aux 30 personnes qui étaient connectées euh, sur le serveur je pense qu'il était genre 2h du matin pour vous les français un truc comme ça il y avait non attends 2h du matin chez moi donc il était peut-être 6h 8h du matin chez vous Je sais pas compté fois voilà. et la clé vous allez voir c'est vraiment la meilleure clé que le serveur peut posséder comme vous pouvez voir des armures en épidote dans le bleu des clés légendes, des clés le keybox des clés légendaires, des épées voilà Vous voyez là un épée comme ça allez bikini des œufs de creeper des armures légendaires protection 5 en breaking 10 voilà je vais vous montrer vite fait il y a ici des pièces de 500 pb euh, a, regarde comme vous voyez pièces de 500 pb il y a vraiment des trucs op mais c'est pas oh Oh je pensais qu'on allait avoir les 3 clés légendaires, vous avez aussi une fortune Bon c'est sûr qu'il y a des trucs un peu moins bien les amis Mais il y a beaucoup de trucs bien, dans les trucs les moins bien Vous avez quand même des armures en épidote Donc c'est quand même une hausse de chance de les obtenir Vous avez cinq volcanites des clés. Comme vous voyez, allez a une clé légendaire dans le truc bleu C'est quand même épique ça Let's go on y va les amis, une dernière, j'essaie juste de vous montrer un peu vite fait les lots, mon but c'est pas de gagner le meilleur truc du monde, mais oh, je pensais qu'on allait avoir un livre secret, les livres secrets, il y a plusieurs livres secrets cachés dans la boîte, mais vous avez des Sharpness 5, euh, Unbreaking 10 et euh, Fire 2, vous avez aussi d'autres, euh, avez... je vais en ouvrir une dernière, vous allez voir, il y a d'autres livres aussi peut-être que je vais être capable d'en cote 1, non je pense pas qu'on va être capable d'en avoir un vite fait, oh, des bottes légendaires Oh, Je pensais avoir les bottes légendaires comme vous pouvez voir les amis. Les bottes légendaires, ils ont breaking euh, 5, protection 4. Et on a eu l'armure en fer légendaire. Donc protection 5, U10 qui est bon pour euh, miner sa base et bien le protéger. Vous avez les bâtons, vous avez des points de classement. Plein, plein, plein de trucs et, et, insane les amis. C'est vraiment la meilleure clé euh, possible. Euh, donc on va en drop une là et une là. Donc voilà, bonne chance à la personne qui trouve l'autre clé. Euh, c'est jacko qui l'a eu. Euh, bien joué à toi. Donc euh, voilà, c'est ça qui est ça les amis. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour l'update de Dernier truc qu'on va parler les amis, c'est les avant-postes et les YouTubeurs. Euh, donc, on va commencer par les avant-postes Les avant-postes les amis, il faut savoir qu'il y a quelque chose de plutôt intéressant qu'on a fait C'est qu'on a encore des avant-postes à faire tirer Vu que l'un des API était la semaine dernière, comme je disais, on était 700 personnes C'était vraiment un truc de malade Il y a encore des API des qui sont claims par le staff euh, comme ici, ça c'est un AP claim par le staff, parce que euh, cette faction-ci, je crois, ou cette faction-ci, avait trois claims d'AP, donc on en a claim un pour nous, et qu'est-ce qu'on va faire avec ces claims d'AP, c'est qu'on va vous les donner, les amis, sur le compte Twitter du euh, serveur KFactionMC, sur Twitter, vous recherchez ça, et vous, on a bientôt 2000 euh, followers, je pense qu'on a déjà passé à avoir des 2200, un truc comme ça, bref, c'est un truc de malade, comment on a vendu sur le Twitter, on met des updates quasiment tous les jours, les amis, on essaie vraiment de vous mettre des updates, euh, Presque tous les jours, et puis euh, de vous proposer des, euh, des petits concours, des trucs comme ça, rollback maintenant, s'il te plaît. Non, il veut que je rollback, il vient de mourir avec son staff. <rire> voilà, quoi. Mais, euh, on essaie de faire vraiment le, que notre Twitter soit super actif. Comme vous voyez, on a encore plein d'AP. Je me promène un peu pour vous montrer les AP qu'on a, les amis, hein, bien sûr. Mais il y a plein d'AP qui sont créés, il y en a plein qui ne sont pas encore créés. Ceux qui ne sont pas encore créés aussi, euh, comme vous voyez ici, comme on en a deux ici, des deux, deux gros claims. Ici, on en a un autre qui a été claimed par le staff. Donc, on a un coin, je crois, non non, on a juste laissé deux là, donc voilà, c'est quand même pas cibé. Il y a encore pas mal d'AP staff, les amis. Donc, peut-être qu'on va faire un unclame des AP, un deuxième unclame des AP. Ou simplement, on va... Euh, mais je pense qu'on va faire un deuxième unclame des AP. Mais bon, on sait jamais quoi. Restez là ce week-end. De toute façon, ce week-end, sur mon live, je vais euh, faire tirer des, euh, des clés épiques, des AP, des trucs comme ça. Donc, ce week-end, c'est sûr à 100% qu'il y aura un live. Donc, soyez présents, mes chers amis de l'Internet. Et aussi, je voulais juste vous parler de dernier petit truc correspondant les euh, YouTubers. Donc, les YouTubers, comme vous savez, il y en a énormément sur Covaction et puis c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite, donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite réforme, donc maintenant ça vous prend 1500 abonnés pour le petit youtubeur et un minimum de vues sinon si vous avez moins de 1500 abonnés vous avez déjà le grand youtubeur, vous allez être revisité, donc vous devez faire des vues, vous devez être actif sur Covaction, etc, bref voilà quoi, c'est l'arrêt, on va faire un petit ménage dans les youtubeurs parce que euh, on trouve qu'il y en a énormément qui ne font pas nécessairement leurs vues, qui, qui, qui ont des commentaires euh, disons disgracieux envers le serveur, donc qui parlent mal du serveur etc mais qui sont là les premiers à venir sucer le serveur Pour avoir des subs parce que le serveur il fait beaucoup de connectés Et quand on met Confaction dans son titre On sait très bien qu'on obtiendra un peu plus de vues Que si on met euh, par exemple je sais pas Mais EpiCube quoi euh, Puisqu'on va pas se cacher EpiCube c'est plutôt mort Mais bon vous avez compris que ce que je voulais dire les amis Je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des, euh, des Youtubers qui sont comme ça c'est pour ça qu'on revisite ça Et le deuxième petit truc c'est que vous ne pouvez Plus obtenir de euh, Deux grades youtubeur lorsque vous êtes deux Youtubers sur une chaîne donc si les deux Youtubers Font euh, des vidéos les deux proposent des vidéos euh, différentes Il y aura peut-être matière à avoir de grade Mais sinon si vous êtes les deux sur la même chaîne Et que vous faites ça juste pour obtenir un grade Malheureusement un des deux d'entre vous n'aura plus le grade Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis Pour la petite euh, co-update numéro 1 De cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié Et puis j'espère que vous allez euh, continuer à suivre le serveur type On va finir cette vidéo là qui est Give All euh, On va donner une normale à tout le monde sur le serveur. Let's go, 70 clés de données. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je suis un peu con, mais c'est pas grave, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas les amis, ah, Ok, laissez un pouce bleu, je vous aime. C'était icons. Il y a eu 2300 clés. What the fuck Il y en a beaucoup qui ont acheté les clés, et qui ont tryhard les clés. D'ailleurs, on a rajouté. Je peut-être pas parler, mais je viens de tout juste de m'en rappeler. On a rajouté War Bank. Donc, si vous avez des pièces à point boutique, vous pouvez venir les échanger ici contre des clés Lucky Box, la clé épique va être rajoutée ici, bien entendu, pour environ 500 PB. Je crois bientôt. Mais bon, on ne sait pas encore le prix de la, la, de la truc, euh, de la clé épique. N'oubliez pas de la me le dire dans les commentaires. Je vous aime, les amis. C'était icons. Ciao, ciao.